Bonjour Paul Carta, bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission de la tribune des vagabonds du rêve. Je te remercie d'avoir accepté de, de passer un moment avec, avec moi. Et on va parler de ton œuvre plus en général et particulièrement d'un roman très très spécial que tu as écrit qui s'appelle Crime temporel que tu as publié en 2008 chez Mélissa. Je le montre là pour, pour les, les gens qui ont envie de voir à quoi ressemble la couverture, qui est une couverture très belle d'ailleurs. Hein, oui, C'est de Manchou oui. De Manchou et qui, qui effectivement euh, est dans les contrastes hein, entre la, la tenue années 20 ou 30 de l'héroïne <rire> et puis... Euh, sur l'espace sur lequel elle est, dont on parlera tout à l'heure, le lieu où elle est plutôt. Donc, euh, tu es euh, écrivain, tu écris, tu es plutôt, on peut dire, romancier. Oui, oui plutôt des romans des romans fleuves même. Te, bon, on va dire oh, des romans de des cycles, parce que voilà. ça ça, c'est un peu péjoratif. Donc, ah, moi, écrivain. je ne le prends pas comme péjoratif. Euh, J'aime bien les, les grandes sagas qui durent. Donc, un roman fleuve, pour moi, c'est très bien. D'accord, alors, des romans fleuves. Qui sont, euh, qui sont cependant des cycles. Hein. ce sont des romans qui sont construits. Euh, ce sont des, enfin, on le dit tout de suite, c'est de l'imaginaire, c'est de la fantaisie, de la, la science-fiction. Donc, ce sont, ils répondent à certains critères littéraires et en même temps, ils sont très, très originaux. Donc, le plus gros de tes cycles, le plus grand qui s'appelle, qui as publié chez l'archipel, qui s'appelle donc euh, « chronique d'au-delà du Seuil », qui mmh. est fait de plusieurs titres, hein, je vais nommer quelques-uns, donc « La quête du prince boiteux »,« Le siège des dieux »,« Les rescapés de la cité maudite »,« La cité qui grandit ». Tu as aussi euh, écrit euh, « Petit dieu » en, en vrai, deux volumes. « Petit dieu » a été réédité, c'est le tome 3 et tome 4 de l'archipel. Euh, ah, la, la... voilà donc euh, qui avait été euh, qui avait été remarqué et nominé, euh, enfin qui a eu un prix de l'imaginaire. Ah oh, non non, il euh, était nommé nommé pour le prix du roman aux Imaginales d'Epinal. Dépinal en 2005. Voilà. Voilà, au moins là si je me trompe pas. <rire> <rire> Donc. Euh... Le roman d'Agatha Christie est, est, est un peu ancien, mais bon, les livres, ce n'est pas des, des tomates. Hein, donc, au contraire, plus on, on a de recul et, et mieux, on, je pense qu'on peut en parler et les savourer. Donc, j'ai choisi ce roman. Je t'ai rencontré à Nice Fiction et j'ai eu le plaisir d'échanger avec toi et je l'ai lu tout de suite après. Donc, je vais arrêter de bavarder, je vais te donner la parole. Je vais te laisser te présenter comme tu veux ta formation, tes. Tes, tes goûts littéraires tes, parce que l'intérêt c'est que tu, tu n'es pas entre guillemets qu'un basique écrivain d'imaginaire tu as une, une approche de la littérature beaucoup plus large et croisée d'où d'ailleurs ce roman voilà, donc je te donne la parole <rire> à toi. Euh, merci, oui. eh ben, je, je suis écrivain depuis bah, pas mal d'années maintenant, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'écris de l'imaginaire parce que c'est ce que je lisais quand j'étais gamin, donc euh, j'ai toujours baigné là-dedans. Euh, ce que j'aime, je ne sais pas si ça compare, c'est l'intertextualité, c'est-à-dire mélanger euh, différents genres et m'essayer un peu à tous les gens. Euh, L'espèce opéra et l'anticipation dans L'échiquier des les étoiles, Les voyages dans le temps et le roman policier dans, dans crime temporel et la fantasy, la light fantasy ou l'heroic fantasy, un, petit, un mélange des deux dans, dans mon cycle des chroniques de la seuil J'ai aussi écrit un roman jeunesse après Demain les chiens, un, un conte de Noël. Bon, bref, j'essaye, je touche un peu à ce que j'aime. En fait, j'écris ce que j'aime et après, bah, je le présente aux éditeurs et puis ça marche ou pas. Euh, ma formation, ben, j'ai un DEA de lettres Moderne, hein. je crois qu'on dit Master 1 maintenant, mais j'en suis pas sûr, ça a changé tellement. Oui. <rire> euh, j'ai fait ma maîtrise sur Lovecraft, que j'avais rencontré, l'appel d'Octulus, le jeu de rôle, où, dont j'étais maître du jeu. J'ai fait mon Master 1, si ça s'appelle comme ça, sur euh, Tolkien, hein, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de... L'appareil critique sur Tolkien encore à cette époque, c'était en 89, donc il n'y avait pas grand-chose, surtout en France. Dis-moi, moi euh... ces masters, ouais, ouais. tu les as passés à Nice Oui, tout à fait. En plus, oui, c'est à Nice. Oui. Ah, ils sont... à La Fac ils sont... de Lettres de Nice. Ils sont peut-être à la bibliothèque de la Fac de Lettres euh, de Nice. J'espère que non, parce qu'ils ont <rire> vachement vieilli. Puis ah, euh, oui, oui. clair. Ah, D'abord, je ne lis pas l'anglais, alors l'appareil critique sur Lovecraft ou sur Tolkien. En anglais, je ne risquais pas beaucoup d'y accéder. Et puis, ce sont des, il y a beaucoup mieux qui est sorti euh, que sur Tolkien, sur l'analyse de ses heures, ou sur la FRAFT aussi, qui depuis, euh, ce n'est pas vraiment très utile. Par contre, à la fac, il doit y avoir un article que j'ai écrit sur, euh, qui s'appelle « Vie et mort de l'extraterrestre euh, », qui est dans un, une, une sortie du Centre d'étude l'étude de la métaphore, euh, et, et ça a été publié, je crois, vers 90. Et celui-là, cet article-là, encore, je crois, il parle de l'origine extraterrestre de la naissance de la littérature et ensuite analyse comment petit à petit les écrivains de science-fiction, surtout dans les 20 dernières années, s'en passent de plus en plus et n'ont plus besoin de cette image de l'altérité pour, pour se confron nous confronter en quelque sorte à, aux autres. Euh, cet article doit pouvoir se trouver à la, la, la, la bibliothèque universitaire. On regardera en tout cas. <rire> Sinon, oui. je suis prof de français euh, au ly oui. lycée euh, Nice, après avoir passé une vingtaine d'années à Paris, et puis euh, et puis voilà, j'écris en même temps. Oui, comme euh, beaucoup d'enseignants en fait euh, de, de littéraire, tu as tu as une occasion de de, de rencontrer, ben, enfin on en parlera peut-être plus tard après, si, si, euh, mmh. si, tu, si, ça, si tu veux, de, parce que tu m'as dit quelque chose sur tes élèves et j'aimerais bien qu'on qu échange aussi là-dessus quelques minutes, si ça ne t'ennuie pas. On mais peut là, parler coup, des élèves pendant les mois de juillet et d'août. Peut... <rire> C'est un gros mot, <rire> non, mais, mais ils ont quand même gagné un prix. Des mais ils les, gagnent, les... les en fait, ça fait 4 ans que je le gagne. Hein. Voilà, donc, <rire> je pense que c'est a... ben, plus, que... bon. plus que des rédactions ou des, des dissertations. On peut en parler. Bon, si on a... Oui, oui, enfin, vas-y, le, le Festival du livre de Nice, organisé donc, par la mairie, euh, a aussi euh, une, un, une association qui s'appelle Lecture pour tous, où elle invite des écrivains à passer dans les écoles, les écoles primaires, les collèges. J'y ai participé d'ailleurs une année, il y a 3-4 ans. Et elle organise aussi un concours de nouvelles. Donc ce qui est très intéressant. Alors, j'oblige, Manu Militari, mes élèves, à participer à ce concours de nouvelles. Il y a un thème qui change chaque année. Et euh, bizarrement, ça fait quatre ans que je gagne, ou du moins que mes élèves, en tout cas, ont le, au moins le premier prix. Des fois, ils ont aussi le 2, le 3 et le 4, mais ils ont toujours au moins le premier prix. Donc, ça veut dire que j'arrive à, à peu près à les pousser suffisamment. Pourtant, je suis aux Eucalyptus, c'est-à-dire un lycée euh, technique, un lycée spécialisé dans, dans l'industrie et qui a une prépa euh, d'ingé. Donc, euh, pour bon, je les pousse quand même à être un peu plus littéraire que cela. Et oui, puis à faire fonctionner leur, leur imagination. Mmh, tout à fait. Et apprendre les techniques, bien sûr, euh, d'écriture, pour intéresser le lecteur. Oui, donc, c'est déjà un, un travail, euh, c'est encore un travail sur l'écriture, comme euh, tu parles, on parlera plus tard de cette intertextualité à propos de, ben, d'ailleurs, de de, de crimes temporels déjà, on peut en parler. Et je me demandais si, si tu en as, si as à l'esprit un écrivain ou deux ou un film, quelque chose qui t'a marqué, qui a, qui a pu t'amener vers l'imaginaire ou, ou renforcer ce, ce penchant que tu as pour ce type de littérature. Euh, quand j'étais jeune, à ce moment-là, j'étais formé avec ben, Strange, Spécial Strange, les super-héros, les Marvel surtout un mm -hmm. peu de DC mais beaucoup de Marvel, donc euh, je suis tout à fait ravi de les voir sur, sur écran euh, enfin crédibles maintenant. Euh, j'ai lu beaucoup de biothèques vertes, comme euh, les gens de mon époque, je suppose. Philippe Eblie est un grand auteur de biothèques vertes. Je ne sais pas si on, on l'a un peu oublié. Moi j'ai tous ses bouquins, et Philippe Eblie était un auteur d'imaginaire, euh, de science-fiction, etc. Il a quelques-uns de ses romans en bibliothèque verte, pourtant ils sont vraiment euh, excellents. Et on peut toujours les relire aujourd'hui c'est euh, peut-être ce qui m'a amené petit à petit à, à m'intéresser aux univers imaginaires et aussi j'aime bien l'idée que le roman euh, crée une réalité et que euh, qu f... j'aime bien pénétrer dans le réalisme créer du réalisme en quelque sorte tout en faisant un pas de côté sur, euh, sur l'imaginaire comme je le fais avec la vie d'Agatha Christie un peu revisité dans mon roman parce que c'est elle l'héroïne, il fallait quand même que je sois réaliste mais arriver à la transporter dans un futur euh, non prévu par elle Et effectivement, euh, oui, on, on, va, on va en parler de, de Agatha Christie et de tout le travail d'ailleurs que tu as fait autour de, pour arriver à ce roman. Et, euh, et en fait, euh, puisqu'on en, on en arrive là, je voulais te demander la place alors, de la littérature dans tes écrits, hein, pas en tant que, que lecteur cette fois, mais en tant qu'écrivain. Euh, Comment je tu, tu ouais, construis ouais, constru... ouais. pour les crimes temporels, tu... enfin, quand, on lit, euh, quand on lit les crimes temporels, indépendamment du fait que c'est une histoire de science-fiction, il y a derrière un travail sur l'auteur tu... qui était une personne réelle, autrice de de fiction, mais de polar, plutôt d'énigmes. De, de, de, de, en fait, c'est des livres à ouais, énigmes, des, un petit des peu. Des mots de Toujours mais très construit parce que c'est comme, comme un jeu. Comme tu as dit que tu es oui. un joueur aussi, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et comment tu, tu as fait pour prendre cette personne, déjà pourquoi elle, et pour en faire un personnage de roman Parce que c'est un personnage fascinant. Agatha Christie, sa vie elle-même est fascinante. C'est... C'est une femme qui d'abord est l'écrivain le, le plus vendu du monde, elle a vendu plus de 2 milliards de romans dans le monde entier. Elle est Et c'est l'auteur le plus traduit. Elle a une vie fascinante. Elle faisait du surf dans les années 20, elle a traversé le bouche australien à cheval. Elle se baladait dans les fouilles archéologiques, dans ce qui est l'Irak aujourd'hui, pratiquement seule. Elle partait seule en voyage l'autre bout du monde. Enfin, c'est une personne extraordinaire et ses romans sont extraordinaires. C'est un jeu permanent, c'est effectivement un jeu, c'est ludique. C'est ce que j'explique toujours à mes élèves. Le, le but, ce le n'est but, pas de lire le livre, c'est de se confronter à l'intelligence du créateur et d'essayer de résoudre l'énigme avant, avant que la, la solution soit donnée. Et c'est ça qui est fascinant avec la Christie, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre euh, en lui rendant hommage. Je, mais je me suis aussi inspiré, bien sûr, du cycle d'Elijah Bellé, d'Azimov le cycle qui, précède, enfin, qui suit le cycle des robots, qui précède le cycle trentorien, qui précède le cycle de fondation. Donc c'est le, le grand arc de, de l'œuvre de de d'Azimov, et le cycle des et de la science-fiction, et des Woudanites à lagata Christie, puisqu'on ne sait jamais qui est le coupable avant la fin, parce qu'il y a eu un meurtre et il faut le résoudre, etc. etc. Et donc j'ai voulu mélanger tout ça. C'est pour ça que l'univers de, de science-fiction que je propose dans Crime Temporel est très azimovien. Il est très froid, il est très clinique, il est très euh, euh, il, il est très basé sur euh, une, une volonté de d'effacer l'individu pour le, au service de la société. C'est un peu ce que propose dans le cycle des robots souvent. Et du coup, tu en fait, tu as pris une parti d'une réalité, la vie dans la vie d'Agatha Christie. Oui, elle... sa, sa disparition, ouais. voilà. qui n'est pas qui... résolue encore. Oui, Parle-nous de ça, <rire> Ah bah, sa disparition, euh, bah, on en a fait des films, comme je l'explique oui. dans le bouquin. Même le Doctor Who en a fait un épisode, 5 hein. euh, ou sixième saison, avec David Tennant, je crois. Euh. C'est fascinant, cette disparition. C'est le premier exemple de pipolisation d'un écrivain, d'ailleurs, puisque c'était en 26 et oui. Personne ne connaissait vraiment Agatha Christie, mais sa disparition a entraîné une sorte de, de boom médiatique dans les journaux de l'époque, que je relate d'ailleurs dans le livre. Tout à fait. Et, et c'est fascinant de, de, de voir tout à coup un écrivain projeté sur le devant de la scène comme ça. Pas un écrivain comme Hugo, Victor Hugo, qui était un homme politique aussi, donc qui était tout le temps sur le devant de la scène, mais quelqu'un qui, qui a disparu en plus. Et, et sa, son autobiographie, sa biographie officielle euh, contrôlée par euh, sa famille, ne, ne dit rien sur cet épisode. Mais on a des on a des historiens qui ont fait des recherches et j'ai voulu, euh, voulu m'insérer dans cette réalité de la vie d'Agatha Christie et ce petit laps de temps qui permet justement de, de faire entrer l'imaginaire. Puisque tous les imaginaires sont possibles à partir du moment où on ne sait pas du tout ce qu'a fait le personnage, ce qu'a fait la personne réelle. Tout à fait, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qu qui lui arrive, cette Madame Agatha Christie Elle bah, dans, le, dans, voilà, dans, dans la réalité, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle à voilà. faire. Enfin, on le sait plus ou moins, je le raconte à la fin quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait Paul Carta, disons <rire> Moi, je l'entends dans un futur euh, euh, grâce à une machine temporelle qui est en expérimentation. C'est le premier être humain à être extrait du passé. Tout simplement parce que dans la société lunaire euh, sélénite euh, où elle aboutit, euh, il n'y a pas eu de crime depuis 200 ans, il n'y a pas eu une gifle. Ils ont enfin réussi à supprimer la violence dans une société. Euh, et, et donc, ils ont eu un crime. Évidemment, ils ont eu un crime, mais ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils vont chercher à Agatha Christie pour résoudre le crime, puisque, a priori, c'est elle qui c'est la seule qui puisse résoudre un crime impossible dans une chambre close, etc. etc qui est en l'occurrence une chambre close dans une base close, parce que c'est sur la Lune, c'est un univers, effectivement, c'est très froid, comme tu disais, c'est mmh. froid le, le décor. Quand on regarde par la fenêtre, bah, c'est tout gris, hein, la Lune <rire> bah, oui. est grise, il n'y a, a rien, on voit la Terre, mais manifestement, la Terre a eu des soucis, elle aussi. Oui, et tout à euh, euh, Et en fait, on voit comment ce personnage... <rire> Qui... C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle pose des questions, mais elle n'a pas forcément des réponses, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de lui dire, comme on dit dans Stargate, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, le truc temporel, là, le... Oui, le paradoxe. Hein, pour éviter, non, pas, pas de paradoxe. Directive première ou quelque ah chose oui, comme ça. Ah oui, c'est dans Non, ça tout à fait C'est voilà. oui. pas, pas tellement ça la directive première, c'est mm -hmm. plus de ne pas influencer, de ne pas euh, intervenir. Et... Mais il y en a une sur pas... le temps aussi, je crois. Oui, oui, effectivement, oui. Et du coup, elle euh... et en même temps, il faut qu'elle trouve parce que les autres ne, ne doutent pas une seconde qu'elle va trouver l'assassin. C'est, je que. Je... Je... Je suis moins intéressé euh, à, à l'intrigue qu'à que, qu la construction du personnage. Mmh. Parce que je voulais vraiment qu'elle soit réelle. Je voulais vraiment essayer de, de comprendre qui est Agatha Christie. Et, et bon, ce n'est pas toujours évident de, de se mettre dans la peau d'une femme, de créer une femme pour un auteur homme et de créer une femme des années 20, mmh. mariée, avec une gamine, avec une enfant, et d'essayer de comprendre par sa littérature et par sa autobiographie euh, comment elle verrait les choses, de quel œil elle verrait les choses, ou quelles questions elle poserait, ou quelles sont, quelles sont ses interrogations. L'intrigue, euh, est une partie de l'histoire, et l'autre partie, c'est la création de ce personnage, en quelque sorte. Le personnage qui, qui doit s'adapter, effectivement, à une société qu'elle ne comprend pas, puisque c'est des siècles en avant, et puis... Euh... Qui, qui en même temps euh, doit essayer de comprendre comment elle fonctionne, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'intrigue, parce que ça montre bien qu'un policier doit connaître sa société dans laquelle il vit oui. Donc, et, et elle, c'est pas son cas, du coup il faut mmh. qu'elle comprenne des choses qu'on on pense pas forcément à lui dire euh, parce que ça va de soi dans cet univers euh, où elle se retrouve Oui, c'est la bonne idée de... de du grand id, hein, qui débarque dans une société qu'on utilise souvent, que ce soit un amnésique ou, ou un étranger, etc. Mais là, c'était l'idée de, de comprendre le monde euh, et un monde que j'ai voulu quand même euh, de science-fiction crédible et, et un peu complexe quand même. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est <rire> ça aussi dont je voulais parler avec toi, c'est que cet univers que tu crées, et, et c'est aussi l'aspect de écrire de la science-fiction. Il y, a, il, y a une, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la crédibilité, mais même scientifique. Oui, parce que je suis un lecteur de, de la vieille science-fiction, donc de Headline, de CIMAC, de, de tout d'Azimov. Et pour moi, l'ASF doit être crédible. Et donc, il y a un aspect scientifique qui, bien sûr, est du techno-bubble, mais qui doit quand même donner l'impression que ça peut exister et j'ai toujours euh, effectivement des, des explications scientifiques que je vais chercher euh, pour essayer d'accréditer l'existence de la société de, que je crée. J'ai un peu de mal à, à, ex, à écrire de la science-fiction si je ne suis pas euh, cohérent par rapport, euh, scientifiquement par rapport à ce, que je, à ce que je décris. Par exemple, la destruction de la Terre ou du moins la la disparition de l'atmosphère de la Terre, euh, j'ai vu euh, l'article, euh, là-dessus je cherchais, mais j'ai trouvé un article effectivement, qui expliquait comment par un effet de front gravitationnel, effectivement, euh, une, euh, une, comment -je, une, une éruption solaire pouvait effectivement balayer euh, euh, une planète, et donc euh, pour pratiquement... Euh, la, la stériliser complètement mmh. et, et donc c'est ce que je décris par exemple euh, parce que je ne voulais pas décrire la, Terre par une, dé, la détruire par une météorite ou par une guerre nucléaire tout ça a déjà été fait on mmh. va même essayer de trouver quelque chose d'original oui c'est effectivement original parce qu'on n'y pense pas et c'est et pour le coup c'est la faute de personne pour une fois voilà c'est pas on s'est pas mis dessus à coup de bombe atomique mais, mais du coup quand tu, tu, tu crées cet univers euh, tu t'appuies sur, donc tu dis, tu fais des recherches. Et que, ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on voit, c'est finalement, à part bien sûr la machine à remonter le temps, mmh. euh, très, on peut très bien imaginer quand on voit maintenant les, les projets dans lesquels les, les agences spatiales se lancent, euh, ce que tu décris est, est plausible en tout cas. C'est ce que j'essaie de, de voilà. faire dans ma science-fiction, en tout cas, d'être le plus voilà. plausible possible. Dans Asimov, il y a un truc qui s'appelle l'hyperespace ils font des bons, ils traversent la galaxie. C'est un peu. Alors ça, ça c'est ce que j'ai écrit dans L'échiquier des étoiles. Ah, je ne bon, pas lu, celui-là. Voilà. Non, dire. pas de problème. Là aussi, <rire> j'ai utilisé l'hyperespace, même si oui. je l'appelle pas hyperespace. Mais il n'y a pas de problème je ne peux pas. Euh... Lutter contre la théorie de la relativité, donc automatiquement, je suis obligé effectivement d'expliquer de, comment un vaisseau spatial peut arriver à voyager jusque nos noyaux galactiques. Et ça, euh, oui, j'ai fait d'autres, j'ai travaillé sur le voyage spatial aussi dans d'autres romans. Et est, on est obligé. Enfin, pour moi, je suis obligé. Je, je suis obligé. De dé... je suis pas Jack Vance, même si j'adore Jack Vance. Ces mm. vaisseaux spatiaux euh, dé d'école et, et partent personne ne se demande comment, comment il fonctionne moi, il sort de voilà voilà mais <rire> moi j'ai besoin peut-être que c'est pas c'est pas très c'est pas très sain <rire> parce que j'aime beaucoup aussi ceux qui comme Jack Vance font euh, ce qu'ils veulent avec les vaisseaux spatiaux et les voyages et puis on y va je monte dans le vaisseau, j'enclenche et je pars. Euh, ou comme John Carter, après tout, qui, qui rêve de Mars et, et soit hypnotisé par Mars pour se retrouver. Quoi. À la limite, j'aimerais bien arriver à écrire des trucs aussi euh, fantaisistes. Oui, c'est effectivement, euh, ça fait partie, c'est un des biais de la science-fiction. Mais j'ai l'impression que maintenant, on, se reste, on risque peut-être moins à écrire des choses qui ne soient pas... Euh, avec des tas de, de, de règles mathématiques derrière. Oui. Je ne pense pas encore que. Non, ça, il y a encore des équipements. Bordage, qui... bordage, on ouais. moque. Mo Souvent, les sciences françaises, surtout les années 80, mm. s'en moquaient pas mal. Euh, mais moi, j'aime bien être, être crédible scientifiquement, le plus mm. possible, en tout cas. Ben disons, bordage, il y a quand même des voyages qui durent des décennies. Les gens dorment et puis... Euh... Oui, il y, y a ça, oui, mais bon, ça doit ça. être crédible dans, mmh. le, dans le fait de la cryogénisation, mmh. etc. Oui, etc. Ça, il y a ouais. tout ça. Bon. Alors, donc, euh, pour continuer sur euh, mon petit questionnaire, euh, en fait, dans cette société, ce qu'on se rend compte, c'est que la, la Lune... Donc il y a une base lunaire. On est dans un, dans un laboratoire, un lieu fermé, mm -hmm. et comme en fait les hôtels sur les îles, les fameux Titinègres par exemple. Et du coup, on, est, on se retrouve en... Euh, ils sont isolés, ils sont menacés par les Martiens qui sont des humains. Mmh. On est entre-humains là-dedans. Et du coup, ils, vont, euh, ils survivent en fait en monnayant des objets qu'ils sont les seuls à pouvoir aller chercher sur Terre mmh. grâce à cette machine oh, non, dans non, les, ils, décombres. Ils vont, dans les euh, décombres aussi. Oui. oui, ils y vont dans des vaisseaux spatiaux mmh. tout à fait normaux. Ouais, en fait, ils, euh, ils ont euh, gardé les banques de données, donc ça leur permet de retrouver les, les... Les vieux coffres forts, les, les, les sous-sols des, des musées, mais aussi des, des agences de recherche ou des laboratoires de recherche. Comme tout a été détruit à la surface, il ne reste plus que ce qui est dans le sous-sol, et c'est ça le monnaie en quelque sorte à Mars, qui est occupé, qui est habité par des martiens qui eux sont en évolution beaucoup plus forte et beaucoup plus constante. Et, oui, et puis qui sont beaucoup moins, moins disons, euh, moins pacifiques. Et ils n'ont pas les mentors. C'est-à-dire voilà. euh, l'appareillage qui permet à la société lunaire d'éviter de, de, tous les conflits et toutes les, les violences euh, que, qui sont intrinsèques à une société humaine, de toute façon. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu cyber-humain qu'il qu y a dans le roman. C'est qu'il y a une, une transformation des individus depuis l'enfance. Mmh. On les... On les, oui, c'est pas des cyborgs. On les transforme, en... ils sont même un peu mutilés. Et puis petit à petit, ils, dev... ils ont un, mmh. un, une maîtrise totale en fait de leurs émotions. Euh, pas, pas volontaire, mais en tout mmh. cas leurs émotions sont, ils sont, sont moins fortes. Oui. Voilà, ils sont jugulées par un appareillage euh, interne qui euh, agit sur la plupart, sur l'amidale, les, les glandes surrénales, etc., etc. et qui évite effectivement euh, tous excès d'adrénaline, toute action euh, trop euh, trop aiguë en quelque sorte. Et du coup, c'est oui. Moi non, c'était un peu. Bah, en fait, c'est l'essence du classicisme, hein. c'est le théâtre classique, euh, inspiré du théâtre grec. Euh, c'est pour l'hubris, hein, c'est-à-dire tout ce qui, euh, tout ce qui devient violent, tout ce qui devient euh, individuel, etc. Et en fait, euh, les sociétés ils ont réussi à le faire, hein. même, mais peut-être en effaçant un peu de l'imagination ou de le, ou de le, le, le fait d'être euh, créatif ou d'être euh, ou d'être, cher euh, pas à le mot, intempestif, euh, sauf l'enfance. C'est d'ailleurs comme ça que le voyage dans le temps est né, grâce aux oui. rêveries d'un gamin qui se promène dans la, dans la vie. Renaissance, qui est sur la Lune et qui lisait euh, voyage euh, l'exploration le, du temps de, de George Wells. Euh, l'enfance est encore. Né, ou le, quand le montant n'est pas encore régulé, ça permet encore d'avoir certaines euh, idées, certains flashs, certaines euh, poussées qui font que que l'on peut avoir des, des idées originales. Mais bon, je ne sais pas du tout comment marche ce machin. <rire> oh, je l'explique, mais c'est euh, voilà, bon, le encore une fois, c'est du techno bubble. Voilà, voilà. <rire> là, pour le coup, c'est de l'ASF, mais je ne sais pas si c'est à souhaiter. <rire> bon. C'est une sorte de... Oui, c'est une société qui va jusqu'au bout de... de quelque chose qui forcément n'est pas... Enfin, on va le voir, qui les armes aussi. C'est une interrogation qui se pose à la fin du cycle de fondation, à la toute fin, c'est-à-dire le choix entre fondation ou Gaïa, qui se pose à la fin de Terre et Fondation. Est-ce qu'il faut choisir Gaïa, une sorte d'unité globale Ou est-ce qu'il faut rester sur l'idée de fondation avec... Parce que la fondation est basée sur les marchands, et les marchands sont très agressifs. C'est... Ils sont oui. euh, et cette idée de l'individu est-ce qu'il faut promouvoir euh, l'individu dans son extrême hein, ou est-ce qu'il faut aller vers une communauté beaucoup plus euh, comment dirais-je, beaucoup plus euh, regardante sur les interactions sociales et c'est un peu aussi ça qui mais c'est au lecteur de, ce, de... moi je n'ai pas de réponse, au lecteur de, oui, de, je... de choisir, comme dans la fin de fondation, le choix entre Gaïa et fondation doit se faire bah, sur euh, tous les éléments qui sont racontés dans les deux derniers tomes euh, c'est vraiment très azimovien, l'univers que j'ai créé, finalement. <rire> oui. Et c'est un monde fermé. Oui, mais c'est bon, normal. normal pour mmh. un Agatha Christie. Les Agatha Christie se passent sur des îles ou dans des maisons mmh. où il y a de la neige autour, donc on ne peut pas venir, ou dans des... Euh... Dans des, dans des manoirs assez éloignés de tout. Donc, euh, c'est le, le jeu du, du Woodenite, C'est qu'il faut quand même un, une, un endroit clos où, où tout le monde se connaît et où on peut interroger 7-8 personnes assez facilement euh, et qui toutes soit en interaction entre elles. Et effectivement, là, je, je, je, je, je me disais, est-ce qu'en fait, cette base... Cette base lunaire, pas Renaissance, mais la base même euh, scientifique où se passe l'histoire, n'est pas un miroir de cette femme, de toutes ces chambres closes, tous ces mystères en chambres closes. Oui, oui. c'est pour ça que j'ai mis le plan. Parce il, y a toujours un... oui, Il y a aussi oui, un plan dans la Zagatachristi, oui. ouais, parce qu'on voit le plan qui forme un cercle, et le cercle forme un autre cercle, etc. Et en fait, cette idée d'enfermement, et le cercle qui continue tout le temps, etc. C'est pour ça que j'ai créé cette structure-là. Cette structure en forme aussi d'araignée puisqu'il y a des, des monorails qui, qui mènent vers la ville ou vers euh, oui. le laboratoire d'expérimentation, etc. Ça, tout ça permet effectivement d'avoir une sorte de roue qui, qui montre bien qu'il y a une continuité permanente et un retour, un, un retour aussi au, à la base du roman policier euh, tel que l'écrivait Agatha Christie dans les années 20. Et du coup, tu... Comment dire euh, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est un moment où on lui demande d'enquêter donc là c'est l'aspect, c'est le déroulement du livre et on laissera les lecteurs découvrir mais il y a un moment aussi où il lui demande de jouer, de jouer du piano, de leur faire oui. un petit concert et ça c'est assez extraordinaire parce que finalement euh, ils sont allés chercher les compétences policières de quelqu'un qui n'est pas policier. Et ils lui ont demandé aussi de jouer d'un vrai instrument qu'ils ont ramené de la terre. Donc, euh, Je... comment tu as eu cette idée Parce que les instruments bon, en, de musique… En, euh... en étudiant la, la biographie de la cataractie, j'ai vu qu'elle avait fait des études pour être concertiste. Ensuite, euh, dans le fait qu'il ramène des choses, on peut imaginer qu'il y ait des très vieux pianos. Euh, des pianos de concert extrêmement chers, euh, avec une, une valeur historique ou une valeur euh, comme un Stradivarius euh, ouais. dans la facture. Euh, et puis, euh, je me suis dit que c'était le bon moment pour qu'elle commence à, à grâce à la musique, qui permet de ouais, penser à autre chose, de trouver le, le qui était le coupable finalement à ce moment-là, et puis ensuite de préparer le piège que préparent toujours les, les investigateurs. Donc... <rire> Dans les, dans les Agatha Christie, c'est-à-dire à partir de là de, de créer. Mais bon, le concert, euh, c'est un peu comme, comme les discussions entre elle et Historienne, la jeune femme oui, qui, qui l'a fait, fait venir. C'était vraiment pour essayer de créer euh, Agatha Christie. Et c'est pour ça qu'elles ont une discussion de filles, hein, ou du moins ce que moi je peux imaginer une, comme une discussion de filles, pas une bataille de polochon naturellement. Mais euh, l'idée, c'était de, de, cr de créer le personnage d'Agatha Christie euh, et de vraiment l'ancrer dans, dans l'idée que même si on allait ensuite ch chercher des choses sur Agatha Christie, on, on retrouvera des choses que moi j'ai écrites et que j'ai mises dans le, dans le livre. Hein. Donc, on être le plus réaliste possible. Quoi. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'un Textualité, c'est quelque chose qui est assez visible ici, s'il s'agit de croiser des écrits qui ne sont pas forcément de toi, puisque tu as repris les, des, des extraits de journaux, des extraits de, de son journal à elle aussi. Il est réel, oui, bien son bien journal sûr. Oui, bien sûr. Oui. Son journal et... Donc voilà, c'est comment tu, tu as travaillé cette matière et comment tu as réussi à, à la… C'est un tissage, quoi, en faire un tissage. Ah, oui, complètement. Toutes voilà. les épigraphes, effectivement, ouais. sont, sont toujours coordonnées avec le, avec le chapitre et l'action principale du chapitre, ce qui demande effectivement beaucoup de travail. Parce mm. qu'il a fallu relire, euh, derrière moi, toute l'intégrale Agatha Christie dans la, <rire> dans la version du masque. Donc, je les ai lues au moins tous quatre ou cinq fois. Il ouais, euh, oui. y en a certaines qui ont, par exemple, pour le poulet. On ne dit pas au lecteur ce qu'est le poulet, mais il a mm. fallu du temps pour trouver une mention d'un poulet ou d'une poule dans tous les Agatha Christie. Et le maître au moment où le poulet mourait, qui était important, parce qu'il oui. qu faut mmh. le voir dans l'histoire. Euh, mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que pour moi, il faut accréditer. Euh, et puis, j'utilise beaucoup les épigraphes dans mes bouquins. C'est une réminiscence de Dune, de Frank Herbert, où les, les, les, les épigraphes <coughs> forment vraiment la mystique du moadib, de celui qu'il va être. Et même dans l'Empereur-Dieu, toutes les épigraphes sont de Arcalada. Et finalement, on s'aperçoit qui est vraiment Arcalada à la fin du, de l'Empereur-Dieu. Et tout ça est, fait qu'on est dans, dans une sorte de cycle. Et l'univers prend vraiment un, un sens plus, plus grand avec les épigraphes, avec tout ce, toute cette construction. Et effectivement, pour moi, c'est de l'intertextualité. Mais c'est aussi très basé sur Umberto Eco. Ah. Euh, parce que j'adore Umberto Eco. Je trouve mmh. qu'on ne le lit pas assez. Euh, le nom de la rose est évidemment intertextuel, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, on utilise toujours, on le voit avec Montaigne, les, les classiques, les Grecs et les Romains, les anciens, pour accréditer même quelques pensées que ce soit. C'est ce que fait Umberto Eco, puisque ce censé sont censés être les mémoires d'un moine du XIIIe siècle. Et donc, il, a, il insère des passages en latin, etc. C'est ce qu'il fait surtout dans « Le pendule de Foucault », qui est sans doute le, son meilleur roman. Le, son le, plus intéressant et le, plus, dit, le plus intéressant au niveau de notre compréhension du monde aujourd'hui. Et là aussi, il montre bien tout ce que l'on peut transformer, tout ce que l'on peut utiliser, qui vient du passé, ou de la littérature, et où la littérature finit par créer le monde puisque c'est ça ce qui se passe dans le, dans le pendule de Foucault. Donc, c'est toutes ces influences qui font que j'utilise, je travaille beaucoup sur cette intertextualité. Euh, donc, du coup, et l'intertextualité, là, on va peut-être sortir de crime temporel, parce que quand mmh. je t'ai rencontré euh, bah, au festival, enfin, euh, Nice-Fiction en juin, tu m'as parlé d'un projet sur lequel tu travaillais, et où mmh. justement, il y avait, il était beaucoup question de littérature, là. Pour le coup, oui, c'était oui. peut-être plus de l'imaginaire, mais... Si, c'est toujours, euh, toujours que, l'imaginaire, oui, parce que là, c'est du fantastique, du, du mysticisme. Euh, oui, en fait, mon dernier roman, que, que j'attends qu'un éditeur l'accepte, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est quelque chose de complexe, euh, parle d'un secret qu'aurait découvert Victor Hugo dans les sciences de spiritisme qu'il qu avait fait par ah oui. à Jersey. Et euh, c'est un secret uniquement accessible aux poètes, euh, une forme de mysticisme particulière. Il embarque Baudelaire, Verlaine. Et celui Verlaine, il, il y a Rimbaud. Et voilà, tous nos grands écrivains, euh, quand même quelque pourchassant ce, ce grand secret qui a été révélé euh, à Victor Hugo dans les tables euh, qu'il faisait tourner euh, à, pour essayer de contacter sa fille Léopoldine qui était morte je, jeune. Euh, et donc, c'est toute cette histoire que j'ai voulu créer. Tout pendant ce temps, au XXIe au, au siècle, aujourd'hui, euh, une, une jeune fille, euh, va chercher un professeur d'université pour essayer de comprendre certains documents de Victor Hugo qu'elle ne comprend pas et qui révèle petit à petit une partie de ce secret. Donc oui, oui, il y a ça. J'aime bien prendre des, des êtres, des, des gens vivants, des, et de m'insérer effectivement dans, leur, dans les trous de leur, de leur vie, dans les, dans les petits interstices qui font qu'il y a pu se passer une chose ou une autre. Voilà, c'est comme un peu dans les voix d'Anubis, hein, qui est un très beau livre de Tim Powers hein, et qui aussi parle de, Il fait un peu la même chose, mais avec les, les poètes anglais du mmh. 18e, début 19e. Il est très, très intéressant aussi. C'est un des rares bouquins de science-fiction qui, qui parle vraiment de littérature et de l'amour de la littérature. Et c'est aussi un petit hommage aussi à ce, à ce roman de Tim Powers. Mais et du coup, tu vois, chaque fois, tu rentres par la fente, si on peut dire, par le coin et tu transformes un, un écrivain pour l'occasion, deux écrivains en personnages de fiction, en, perso en personnages de littérature. Tu en fais de la littérature. Oui, mais je sais pas, ce n'est pas systématique. Oui. Dans la fantaisie, euh, je... Non, je parle de, de crimes oui, temporels et oui, de ce oui, que tu oui, viens de parler la sur voilà. Victor Hugo. C'est vrai, mais c'est parce que c'est m'amuse de, d'aller de, justement dans… De, en fait, je ne fais, fais pas quelque chose de différent de ce que faisait Walter Scott en, en prenant Jean Santerre Richard Coeur de Lyon, etc., et en prenant des personnages historiques et en les remodelant pour, les, pour créer une histoire qui finalement devient plus réelle que les vrais personnages historiques. L'on prend quand Alexandre Dumas euh, fabrique le cardinal de Richelieu tel qu'il le fait, il, il crée le Cardinal que nous connaissons, mm -hmm. et plus du tout celui qu'il était réellement. Et c'est en fait c'est cette idée de la littérature qui crée une nouvelle réalité que l'on retrouve donc dans le pendule de Foucault. Et donc, euh, et voilà, on boucle, on boucle à la boucle, c'est ça que j'essaie de faire quoi. Oui, que tu fais très bien d'ailleurs, hein, parce que moi j'invite à lire euh, déjà Crime temporel en attendant. Oui. en attendant le, oui. le, prochain. le prochain. Et c'est vrai que c'est à la fois une histoire de science-fiction. Oui, oui, tout une société la SF, qui n'est hein. qui, qui plus sur Terre et qui essaye de... Et qui finalement, est pas, enfin, à part pour la partie mentor, est pas si... Peut-être que dans 20-30 ans, il y en aura là-haut. Avec des champs dedans, <rire> enfin, là-haut, en face, je sais pas comment oui. dire. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, peut-être pas sur Mars, mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet effectivement de, de construire un univers qui est de raconter une histoire avec. mon a envie de savoir ce qui se passe, comme à chaque fois qu'on lit un policier. Et justement, tu. Tu, tu, as, tu aimes les policiers, à part Agatha Christie, j'imagine, non C'est juste oui, bah, Agatha enfin, Christie si, si, enfin, Agatha Christie, principalement, je lu d'autres romans policiers, oui. bien sûr. Euh, je sais pas, par exemple, Arturo Pérez Reverté, le, le tableau du maître flamand. Euh, mais aussi, euh, bah, quelqu'un d'autre qui utilise et qui connaît bien Agatha Christie, c'est Connie Willis, euh, sans parler oui. du chien, qui est une petite merveille. Oui, oui. C'est d'œuvre d'humour et, et de finesse. Hein. D'ailleurs, j'ai failli mettre un, une épigraphe de Connie Willis euh, dans, le, dans le livre. Euh, je, finalement, je me suis décidé, bon, je vais mettre que du Agatha Christie, mais j'ai bien failli. J'ai gardé cette épigraphe très, très longtemps de, de Connie Willis dans, sans parler du chien. Donc, oui, il y a plein de romans, mais on peut prendre un Neuromancien de Gibson, qui est aussi une enquête policière, même si c'est plus du polar que du, du wooden It. Euh, On a les. Georges Lekifinger dans le cycle du Boudaïen, hein, qui parle d'un privé à la Marlowe qui résout des enquêtes dans un univers cyberpunk. Euh, moi, euh, oui, je suis tout à fait client d'une bonne histoire euh, policière avec un cadavre. Euh, et puis, il faut aller chercher le coupable, et trouver euh, qui a fait le coup euh, jusqu'à la fin. Euh, ça marche encore, puisqu'on continue à sortir des films sur la même trame et qu'on ressort... Euh, des Agatha Christie ah avec oui. euh, Kenneth Branagh qui joue le rôle d'Hercule Poirot. Euh, et puis tous les après-midi, là, je peux me mettre devant ma télé et voir Hercule Poirot avec David Suchet. Il euh, n'y a pas de problème, <rire> ça, ne, ça ne bouge jamais de la télévision. C'est parce que c'est très fun. Oui, et puis c'est comme les contes, euh, on connaît la fin, mais on... parce qu'au bout d'un moment, on finit par connaître la fin. Oui, de les relire mais, mais certains mais... Sont, sont quand même bien... Bien, tellement bien écrit qu'on a plaisir à, à, re, à retrouver les, les personnages. Je pense, pour moi, le meilleur Agatha Christie, la meilleure enquête et la meilleure intrigue, c'est le Noël d'Hercule Poirot. Ah oui. Et, mais le vallon aussi est une très belle histoire, donc il y a plein de... Il y a... Moi, je, je pense que beaucoup de gens qui snobent un peu Agatha Christie, justement par son succès littéraire, mais, mais en fait, c'est un très bon écrivain si on lit très attentivement ce qu'elle fait, comment elle écrit et comment elle présente ses personnages et ses, et ses décors. Mais euh, as-tu essayé de la lire en anglais ah, Non, ça, non. Ça, j'ai un peu de mal. J'arrive à lire l'italien. Oui, je sais, un puisque tu peu... as fait tes études là-bas. <rire> oui, ouais, j'ai enseigné là-bas. Tu as enseigné l'italien oui. Non, le français. Le français. Ouais, oui, j'étais directeur des cours du Centre culturel français de Sicile pendant deux ans. Mais ah, j'étais okay. déjà bilingue à italien avant. Ah, mais bon, l'anglais, j'ai plus de mal. L'anglais pour gamer, c'est-à-dire pour comprendre comment tomber un boss, j'arrive à le comprendre, mais, <rire> mais je ne peux pas lire la littérature en anglais. D'accord, bah, du coup, c'est quand même… Parce que souvent, ces policiers étaient au début pas forcément très bien traduits. Hum. Euh... Là, sur l'édition du masque, c'est une nouvelle traduction euh, et avec une… Euh... Comment on dirait une analyse une post une face à chaque à chaque fin de roman il y en a six par, par, par volume et qui, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle montre comment Agatha Christie a créé le truc à qui elle a dédicacé à qui elle pensait etc c'est vraiment très bien fait en tant que, on pourrait prendre uniquement les petites postfaces je ne sais plus qui est le le, le mmh. facile, et mais en faire vraiment une analyse de l'œuvre d'Agatha Christie Voilà, je, regarde, je regarde les questions que je me suis notées pour ne pas oublier, parce qu'il y a tellement de choses dans ton roman. que. Et, et voilà, il y a une question, je vais te la reposer, mais dans un autre sens, plutôt par rapport là, à ce moment-là, pas pour, par rapport à crime temporel forcément, mais par rapport à, à l'auteur de SF que tu es, est-ce que, est que la SF... Ne nous raconte-t-elle pas, on voit des gens qui circulent dans des, dans des vaisseaux, surtout dans le, le, le planète opéra, là, ils circulent de planète en planète, ils font des sauts euh, alors qu'il faut déjà huit jours, enfin, une semaine pour aller sur la Lune. Et, et en même temps, tous ces gens sont enfermés. Ils sont toujours dans des boîtes, ils sont dans des, ou sous, sous, dans des vaisseaux ils ne peuvent pas en sortir, ou ils sont sur des planètes nues comme Mars par exemple ou la Lune, ils ne peuvent pas en sortir. Euh, Est-ce que ça ne te paraît pas un peu étrange, enfin, étrange je ne sais pas ce que tu en dis toi, qu'on va vers l'espace, on va vers l'immensité, mais qu'on est, qu est toujours enfermé en fait je ne sais pas, mais je suis en train de réfléchir, effectivement, dans la SF que j'écris, c'est généralement de l'indoor, effectivement, et puis dans la fantasy, c'est plutôt de l'outdoor, hein. il y a peut-être quelque chose à voir euh, euh, là-dedans. Effectivement, quand j'écris de la fantasy, c'est plutôt... Euh, y, les gens se baladent à cheval sur des très, très grandes distances dans la science-fiction. C'est vrai que c'est des vaisseaux, donc il n'y a pas d'extérieur, on est toujours à l'intérieur dans les interactions. Ce pas du tout la même chose qu'une... Euh, une bande d'aventuriers à cheval, euh, en, en bivouac. Euh... Oui, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la, si euh, la science-fiction ou la, ou la fantaisie en général. Euh... Il ouais, faut, faut se poser la question. mais Je, je pense quand même que c'est une question aussi de... Ouais, parce que dans la fantaisie, malgré tout, euh, on est dans un univers moyenâgeux où on se ouais. protège à l'extérieur hein, avec des murailles, avec des palissades, euh, avec énormément de choses qui font que c'est la nature qui est hostile. Dans la science-fiction, c'est l'espace qui est hostile, l'espace lunaire, l'espace martien ou l'espace. Donc, il y a toujours une forme d'idée de se regrouper et de, et donc de générer des interactions sociales encore plus complexes, bien sûr, puisqu'on est comprimés ensemble. Oui, on est fermé. On peut, étudier. Ça peut s'étudier comme, comme idée. Voir si c'est vraiment une réelle différence. Oui, parce que c'est. Enfin, dire, quand je vois ton écriture, effectivement, j'ai lu euh, ta fantaisie. Il y, a, il y a des paysages magnifiques. Les gens... Enfin, Moi, c'est ça que j'aime dans la fantaisie. Dès que les gens sont dans un château, euh, que tout se passe dans un château, j'ai du mal, hein, j'avoue. Pourtant, j'ai créé euh, ce château qui, ce, qui se balade d'îlot de, de, de, en îlot et qui est labyrinthique. Euh, le tétrastyle, style euh, mm. et le cantard euh, dans Cœur du Monde, euh, que j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il avait, euh, qu avait une sorte de... Ouais, C'est pour ça qu'il s'appelle Cœur du Monde, de toute façon. Mm -hmm. C'est vraiment l'idée de la ville euh, tentaculaire dont on ne voit jamais la fin. Un peu comme dans Jane Wolf, euh, le cycle du, de La Terre Morante. Ah oui. Ouais, du coup, euh, c'était juste, en fait, euh, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains qui font les deux, quoi, qui écrivent les deux types de littérature. Alors là, euh, j'ai toujours cette question, mais pour moi, elle n'est pas, pas pertinente. Mais n'est pas contre mais euh, moi Oui, Tous les écrivains que j'ai lus écrivaient de la fantaisie et de la science-fiction, euh, à part quelques Asimov et Clark qui sont des, des arts scientifiques. Même Robert Heinlein écrit un roman de, de fantaisie qui finalement devient de la science-fiction, euh, en route de la gloire, qui est très très bien d'ailleurs. Euh, mais la plupart de... Silverberg, par exemple, est un des grands maîtres de la science-fiction. Et quand il a arrêté d'écrire pendant cinq ans, il revient avec un ouvrage de fantaisie incroyable, « Les chroniques de Magipour hein, », et d'où le cycle mmh. de Magipour. Hein. Quand je lisais, quand j'étais gamin, je ne me posais pas la question. J'achetais un, un bouquin ou un autre. Il y avait marqué SF, mais c'était souvent de la fantaisie. Oui, Jack, Jack, Jack Vance, c'est pratiquement impossible de savoir si c'est de la fantaisie ou de la science. Le cycle de Tcha, il y a effectivement une partie SF, parce qu'on est sur notre planète a, dans laquelle on arrive avec un vaisseau spatial. Mais le reste, le, euh, même chose pour le cycle de l'écumène d'Ursula de, de Le Guin. Hein. C'est des fois de la, la fantaisie. Moi, je ne je fais, pas pas, fais pas de différence euh, dans les thématiques. Je fais différence stylistiquement, parce que je n'écris pas de la même façon quand j'écris de la fantaisie et de la science-fiction, mais pas du tout dans l'approche, dans parce que c'est de la littérature de l'imaginaire toujours, et c'est ce que je disais quand j'étais gamin, sans faire attention à, ce que, à, à la classer dans un genre ou un autre. Ben, voilà, c'est une très bonne définition de l'imaginaire que tu viens mmh. de nous donner. <rire> Effectivement, euh, souvent on lit les deux, mais pas, pas, pas forcément, ça dépend des... Il y a des gens où ça où ça dépend... où... qui disent « j'aime pas la fantaisie » ou « j'aime pas bon, ». De toute façon, il faut... Euh... Il faut toucher un petit peu à tout et puis lire un petit peu de tout. C pas... Il faut... Et puis, bon, on peut tomber sur quelque chose de mauvais et puis tomber sur quelque chose de bien. Il faut surtout faire confiance aux gens qui lisent qu et qui nous permettent d'avoir des conseils. Mais bon, moi, j'écris de la fantaisie parce que j'adore la fantaisie. Mmh. Et en tant que lecteur de fantaisie, j'ai vraiment envie de créer un univers de fantaisie. Oui, puis c'est un univers très... enfin, qui est particulièrement... Enfin, je le dis, je les ai, ai lus, donc je peux en parler pour la fantasy. Je les ai lus sans... enfin, d'un coup, j'attends la fin parce qu'il y a un cycle qui n'est pas terminé. Et malheureusement, j'ai ouais. <rire> continué, hein. j'ai le tome 5 là, dans, dans l'ordinateur, il est là. Et mon, mon, mon agent essaie de trouver un, un éditeur, mais malheureusement, comme l'archipel a cessé de faire sa collection fantasy, je ne peux pas finir mon cycle. Mais bon, il, tout est là. Oui, c'est dommage. Il va falloir encore attendre. Oui. <rire> Et du coup relire les autres en attendant, tu me diras. Attends, oui. relire c'est bien. Moi j'adore relire. Ça permet de voir comment. On... Et puis de retrouver les personnages qu'on aime. Oui, oui, puis de, de, de peut-être plus facilement. Euh, parce que quand on lit, euh, bon, là, c'est comme pour euh, Crime Temporel, on a envie de voir où elle va arriver. Où mmh. elle en... Donc, il y a sans doute des choses qui nous échappent. Et relire un livre, c'est vrai que ça nous permet de le lire d'une façon plus tranquille. Mmh. On sait comment ça va se terminer. Et on relit pour voir comment il a été écrit, comment il a fait pour nous emmener, euh, euh, l'écrivain ou l'auteur, l'autrice. Enfin, donc. Mmh. Euh... C'est euh, c'est vraiment intéressant oui. c'est... Je ne trouve pas mes mots, mais c'est parce qu'effectivement, c'est difficile à exprimer ce, oui, cette relation avec le livre. C'est ce qu'on ce qu ce qu appelait le, le « sense of wonder », de retrouver quelque chose qui, est à la fois, qui nous étonne, qui nous plaît, qui n'était pas traduisible vraiment aux États-Unis et même à l'époque. Euh, moi, euh, oui, je lis Robin Hood, par exemple, je suis toujours, euh, même si je connais tout le cycle de l'Assassin, mmh. et pourtant, il y a... 40 tomes, hein, peut-être, oui, mais j'ai toujours du plaisir à retrouver, euh, oui. à retrouver le fou, à retrouver l'assassin, et, et, et même en les relisant, à retrouver euh, ce personnage euh, fascinant, quoi, et les univers qu'il euh, qu visite. Oui, une fois qu'on sait ce qui est arrivé au personnage principal, on n'a voilà. plus peur pour lui. Quoi. Voilà, <rire> bon, voilà. Bon, alors on appréhende <rire> le moment où ses compagnons euh, vont mourir, mais bon mais oui, bon c'est comme ça, c'est fait partie malheureusement de, des émotions que nous procurent les livres c'est sûr, voilà, bah, écoute, euh, je crois qu'on a, on a un peu fait le tour, on a bien discuté donc je, je vais remontrer le livre, donc il est en librairie, hein. on le trouve euh, euh, facilement oui. Il, doit, le, il est oui, sur les sites sur les sites, on peut le trouver aussi effectivement je pense sur le site de la FNAC ou les oui, libraires, oui, tout à fait, voilà, on ouais. peut le commander oui, on peut le commander, oui l'éditeur, voilà, le, le, le livre n'est pas épuisé hein. non, non et, et c'est vrai, il a une belle, très belle couverture donc, de Manchu comme tu disais tout à l'heure J'aime beaucoup ce... Mancho, c'est ouais. un très très bel illustrateur qui a commencé en jeu de rôle en plus puisqu'il faisait les... les dessins intérieurs d'Empire de... Galactique, un vieux ouais. jeu des années 80. Et, et après, il... il a fait énormément de couvertures, dont la couverture de la Stratégie Under, de Scott Card et de La Voix des Morts, qui sont de très très belles couvertures. Donc c est... C est oui, il, à... il est très créatif. Ouais, oui, vraiment très, ouais. très... il a eu une exposition il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, à de ses œuvres à Nantes, aux Utopiales de Nantes, qui sont des très grands formats. C'était vraiment très beau. Bah oui, puis il en a fait, hein, des, des... il continue en plus, il, y a... mm. il sort encore des, des très belles couvertures. Je crois que lui et Casa sont vraiment les deux grands, grands illustrateurs. Ah, sur si on, si on remonte, il y a Shudmak, etc. etc. Mm. Mais, mais sur les quatre années 90-2000, etc., ils sont vraiment les deux grands illustrateurs. Donc, ce qui fait que ça ne, c'est encore plus intéressant. Ça fait de beaux livres en plus, mmh. de, beaux, de beaux, de beaux objets. Mmh. Donc, je répète, crime temporel de Paul Carta. Donc, euh, une, une idée donc de du voyage dans le temps qui est assez originale. Mmh, J'espère. Qui, qui vous donne, qui vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec une machine à remonter le temps, hein, parce qu'il y en a des des romans sur les machines à remonter oui. le temps. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'était une, euh, comment dire, c'est... Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est assez original parce que je n'y aurais jamais pensé. <rire> en tant que lectrice, je jamais pensé qu'on m'emmènerait voir Christie sur la Lune, <rire> la Lune dans quelques siècles. Et du coup, bah, je vous le conseille parce que c'est une histoire mystérieuse, bien sûr, et puis parce que c'est tout un univers original. Euh, et c'est quand même un hein, de, de tes points forts en tant qu'écrivain de, de nous emmener dans des voyages, euh, que ce soit dans la nature ou même dans, dans la science, euh, science imaginée, qui. Euh, qui qui est vraiment euh, fantastique. Alors moi, je l'ai pris, je l'ai lu et je l'ai posé. Quand je l'ai posé, je l'avais terminé. Donc, euh, je vous conseille. <rire> c'est <Merci. rire> gentil. J'espère que oh, je te lirai bientôt euh, aussi. J'espère que mes prochains recommands vont bientôt sortir. Je suis en, je suis en train d'en écrire un autre là en ce moment. Euh, bah, écoute, ne t'arrête pas, hein, parce que c'est vrai qu'attendre <rire> qu'un éditeur se décide, ça freine des fois l'écrivain dans, ouais, son, ouais, ouais, dans ouais. son élan sur autre chose. Ouais. Que... Mais là, voilà, je me suis remis à l'écriture. C'est tout à fait. Une semaine, je me suis remis. Ah, et euh, c'est de l'ASF C'est celui-ci fantastique. C'est ah oui. du supernatural, vous voyez. Le Buffy contre les vampires, supernatural de la Bitlib. Ah oui. euh, c'est différent. Voilà, mais bon, c'est un genre que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Eh ben, écoute, je te souhaite un bon moment d'écriture. Merci. Profite de l'été pour ça. De toute façon, comme on est enfermé par la chaleur, voilà, hein, autant... <rire> on profite pour écrire et lire. Bon, ben, je te dis au revoir. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu. Et puis, à très bientôt, à Nice, en tout cas. À bientôt. À une prochaine <rire> Alors, fois. Au revoir, Paul. Au Karta. revoir. Merci. Merci.